et de 10h à 12h. La parole de Dieu nous exhorte à porter les fardeaux des uns des autres afin d'accomplir ainsi la loi de Christ. Dans cet esprit, le département Solidarité lance un appel aux dons afin de soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Vous souhaitez répondre à cet appel apporter votre contribution Il vous est donc donné l'opportunité de semer au sein du département à hauteur de 10 euros par mois. Vous pouvez également faire des dons pendant le temps des offrandes, durant les cultes, en indiquant sur votre enveloppe « solidarité. Nous croyons avec assurance que celui qui donne la semence au semeur remplira vos greniers au-delà de vos espérances. Le 4 février 2022, durant un temps d'atmosphère de prière prophétique, Pasteur James priait pour les femmes qui rencontraient des difficultés pour enfanter et j'en faisais partie. Il a posé sa main sur mon ventre et Dieu a exaucé ma prière. Le 22 mars, je fus enceinte et je donnais la vie à un magnifique bébé miracle du nord de Ruben, le 17 décembre 2022. Comment ne pas bénir le nom de l'Éternel Comment ne pas lui dire merci à lui qui a fait jaillir de moi la vie. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.